Moi je voudrais faire un petit parallèle entre ce que j'ai entendu tout à l'heure sur scène, ce qui a été probablement je crois le dernier morceau, donc Marley, euh, que vous avez commencé à modifier un petit peu. C'est-à-dire qu'on est plus sur le Marley original que vous faisiez sur scène au début de la création de ce morceau. Là il a été un petit peu modifié intérieurement. Euh, C'est une volonté, euh, j'imagine, du groupe de peut-être de, de peut-être un petit peu évoluer. Et seconde question qui a un lien direct avec ça, on sait qu'il y a un biopic sur Marley qui sort là, très bientôt. Euh, qui va retracer la période je crois, de 1976 à peu près, donc euh, aux périodes des attentats de, de Marley. Toi qui as chanté justement une, une, un morceau phare du, du groupe de est-ce que tu es pressé de voir ce, ce, ce, ce biopic ou est-ce que tu es un petit peu lassé de tout ce qui sort euh, sur Marley Alors, euh, euh, premièrement, euh, oui, on, en fait, euh, la version du Marley qu'on joue en live, on l'a changée à chaque tournée. Le morceau est sorti en 2008 et du coup depuis 14 ans qu'on joue ce morceau en concert on a dû faire euh, 8-9 versions différentes vraiment à chaque fois Donc ça, ça c'est la version de cette année où effectivement on a rejoué les Bridges originaux C'est le choix qu'on a fait pour... Euh... C'est cool, on se fait plaisir sur ce morceau en le changeant à chaque fois Et euh, quant au biopic de Marley, euh, il se trouve que en tout cas euh, moi je regarde, pas, je regarde pas énormément de films mais dans ce que j'aime regarder, j'adore les biopics. Justement, voilà, c'est le, le genre de film que j'aime regarder, quoi. Genre, je, je m'éclate à regarder les biopics. De, et notamment, encore plus quand c'est des trucs de chanteurs, genre Red Charles, tu vois, tu ouais. as pu avoir par exemple, celui sur euh, Queen aussi, euh, Freddie Mercury. Euh, donc, évidemment, un biopic sur Marley, moi je suis content, je vais aller le voir. Et non, je suis pas dans le j'en euh, ai marre, j'ai envie de voir ce qu'ils font. Ça peut être un bon film, carrément. Ça peut être un mauvais film, mais ça peut être un bon, film, un un bon film. film. Non, je suis d'accord oui, avec ça, il n'y a pas de souci pour le voir. Et ben voilà, on est tout comme tout impatient d'aller le, le découvrir. Ce biopic qui sort sera en 2023. Mm -hmm. Alors, ouais, ouais, il me semble, ça, peut ouais, ouais, quelque chose près. Euh, donc, on va commencer à proposer aux. Aux gens qui sont ici, s'ils ont des questions, je vois Tika qui est déjà prête dans les starting blocks. Il y avait P5FM qui était là tout à l'heure, qui aura probablement des questions aussi euh, à poser. Mais euh, si tu veux, si on commence par toi, hein, pas de problème, on peut y aller. C'est parti, et c'est parti. Salut Malik. Salut. Merci, je suis Colin, de Radio. J'ai quatre questions pour toi. La première. Euh... la génération, ça te fait, euh, enfin, ça vous fait quelle sensation d'être avec eux encore maintenant D'être avec D'être avec ce public-là qui vous suit, quelle que soit la génération De revenir, bah, c'est fort justement. Tout à l'heure, quand je parlais de l'université, de, de, de, de, de l'universalité de, de cette musique à travers les âges. Moi, bon, le truc euh, les, plus, les plus marquants dans, dans ce que je vis depuis 20 ans, c'est justement. Euh, c'est de, de voir aujourd'hui qu'à la fin de beaucoup de concerts, quand on va au merge, je croise beaucoup de, de, de trois générations ensemble qui viennent, des petits avec leur père et leur grand-père. C'est à dire, ça fait 8 ans, 35 ans, 65 ans quoi. Ouais. Et, et du coup, ça c'est un vrai plaisir. Nous on a commencé il y a 20 ans, euh, maintenant je compte plus les fois où, où les gens à la fin des concerts me disent soit euh, ça me rappelle quand j'étais jeune ou j'ai grandi avec ta musique et, Donc euh, travers, passer le temps si tu veux et, et ne, pas, ne pas cantonner son œuvre artistique entre guillemets à une période précise euh, Moi je, je trouve ça valorisant et, et, et, du coup je, je, je fais, ça me fait plaisir quoi en gros la De constater que les gens qui, étaient, qui venaient de nous voir quand ils avaient 15 ans, viennent aujourd'hui à 25 ans en nous disant « Putain, j'étais déjà à 15 ans, c'est chambé quoi en fait. » Parce qu'on grandit avec vous. Euh, en tout cas, tout cas, moi, quand j'ai ce genre de témoignage, ça me, ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir. Ça te touche à l'intérieur. C'est ça qui est bon, c'est ton humilité qui parle. Euh, les textes appellent à la responsabilité de chacun. D'après vous, comment les gens essayent d'être responsables bah, ça, après, ça dépend de tout à chacun. Je ne peux pas m'exprimer pour les autres. Je pense qu'il y a trop de gens. Euh, pour... C'est une question trop générique, je ne peux pas te répondre. Ah. Chacun, voit, chacun voit les choses à sa façon, mais, euh, mais c'est vrai que, d'une certaine manière, avec le temps qui passe, et la sensibilisation, euh, la sensibilis la sensibilisation qui évolue. Euh, euh, la responsabilité de chacun s'accroît. Bien sûr. individuel, ouais. chacun doit prendre conscience. On est encore plus responsable, de plus en plus, bien sûr. Euh, comment vous décririez, euh, comment décririez-vous, euh, avec le recul, votre carrière euh, bah, Une grande histoire d'amitié avec, euh, avec l'équipe, avec laquelle on est aujourd'hui encore euh, en tournée. Ouais. Euh, ouais, une vraie histoire d'amitié, hein, comme une grande colonie de vacances, quoi qui part ensemble depuis une vingtaine d'années déjà, et on espère que ça dure. Bah oui, parce que là, ben oui, on aussi, plus Natyjan qui nous a rejoint, hein, donc ça donne du nouveau un petit peu, hein, ça fait revivre toute cette énergie. Hum, euh, Qu'est-ce que tu penses du mode plus intimiste du site du Reggae car du fait qu'on soit à 7000, que la chose soit réduite Ouais, ben... Bah, hum... Moi, en tout cas, j'avais pas vu euh, cette version-là parce que le Sonska a changé beaucoup de fois d'endroit. De, On l'a vu à plein d'endroits différents. Bah, c'était cool ce soir. Je pense que d'une certaine manière, je trouve que les gens sont... À mon avis, les gens seront contents de retrouver l'aspect campagne du, du Sonska par rapport à l'aspect ville. C'est cool. En ville aussi, c'était bien. Il y avait des avantages. Il y avait plein de trucs qui étaient, qui étaient nice. Merci. Mais, euh, mais j'entendais souvent les gens dire que, le, que ça leur manquait cet aspect champêtre du festival. Merci. Et je vois aussi qu'il y a une grande possibilité, euh, parce qu'il y a beaucoup d'espace encore. Donc ça me paraît raisonnable de repartir de plus petit et de, de, de grandir avec le temps. Exactement. Très bonne réponse, merci. La dernière. Euh... Je voulais te parler des feux de forêt parce que c'est ta région un petit peu ici et je voulais savoir quel était ton sentiment par rapport au fait que ça a brûlé dans la région et est-ce que ça va t'inspirer pour des futures chansons euh, Je sais pas mais là je suis comme tout le monde, je suis, je suis triste de... C'est triste, quoi dire de plus, c'est triste de voir ça. Effectivement, nous, nous aussi c'est des coins dans lesquels on a passé le, notre adolescence, donc de les voir brûler comme ça aujourd'hui. Euh, c'est triste, mais voilà, il faut faire face, il faut, il, faut, il, faut, il faut se poser les bonnes questions et essayer de faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Ouais. C'est une banalité de le dire, mais je sais pas quoi dire de plus. Pour tout aussi, le tout monde, ça chanter. nous a rendu triste. Ouais. Mmh. C'est à prendre soin du monde, prendre soin de la Terre, parce qu'on est tous locataires et on doit prendre soin. Merci beaucoup. Valérie. Merci. Merci à toi, Kika. Si euh, on a d'autres questions dans l'Assemblée, okay. n'hésitez pas à lever la main et à vous faire connaître. Euh... Des questions une fois Oui, je pense que ça va arriver. Oui, tout à fait. On a une autre candidate pour les questions pour Balik de Danaki, qui arrive tout de suite dans une seconde... Toujours ouais. en direct du Sonska Festival. Bah, là, non, on t'écoute. Bonsoir, Bonsoir. Alors, plusieurs questions la première perso je suis venue pro à Danaki sur le premier album, enfin pas votre premier album, mais moi celui que moi j'ai acheté, c'est entre les lignes, Donc, je pense que c'est 2014. 2014 je pense. C'est ça, il y a eu un long chemin parcouru avant, après. Est-ce que tu es capable de me citer ton meilleur souvenir Est-ce que c'était est une question trop compliquée Est-ce qu'il y a un truc qui te ressort comme ça tout de suite Non, j'en ai plein, franchement, j'en ai plein. Mais euh... Mais parmi les très bons souvenirs, comme on est au SunSka ce soir, c'est vrai que la première fois qu'on a joué sur la grande scène du SunSka, je pense que c'était en 2009, et c'est un grand souvenir, c'était notre première scène avec une jauge, c'était plus grand qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait entre 15 et 20 000 personnes, on avait répété tout l'après-midi avec Mathieu Macanuff, le fils de Winston, de Winston et, euh, qui était venu euh, chanter avec nous le soir sur le... et on avait eu notre premier créneau de festival euh, de nuit devant autant de monde et voilà c'est un souvenir fort c'était aux donc euh, aujourd'hui c'est le moment d'en parler mais, ça. mais voilà une 2009, je pense 8 même peut-être ok merci euh, rien ne c'était votre album est-ce que par le pied de ces textes engagés vous espérez un, un éveil des consciences à la fois politique, climatique, est-ce que vous avez des retours dans ce sens de votre public En fait, on espère un des consciences, mais dire que c'est à travers de notre album, ce serait un peu ambitieux. On espère un éveil des consciences dans l'absolu par rapport à tout ça, par rapport, à, par rapport à, effectivement au travail de, sens de sensibilisation des acteurs culturels dont fait partie d'Anakil et un certain nombre d'autres acteurs culturels ou, ou associatifs. Mais, euh, mais on espère, euh, oui, on espère encore. On espère euh, encore une prise de conscience grandissante sur toutes ces questions euh, décisives. Je pense que ça parle dans le cœur des gens et si ça vibre dans leur cœur, ça va forcément leur faire réfléchir dans le petit peu. C'est l'idée, on espère. Ça marche bien, merci. Merci, merci. merci pour ça euh, et fait et vos questions. D'autres questions dans l'Assemblée peut-être Toujours pas Allez, on va procéder aux une fois, deux fois, trois fois.